Aujourd'hui je pars en randonnée de nouveau sur la montagne Sainte-Victoire J'ai laissé la voiture euh, il y a environ euh, trois quarts d'heure au col des portes et je me dirige vers le pic des mouches j'avais déjà fait cette randonnée en 2015 avec une petite vidéo C'était au mois de juin là nous sommes au mois de septembre et évidemment je ne vais pas rencontrer le même type de végétation le temps est un peu couvert mais la vue reste splendide. Mais aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis parti avec un... un expert en botanique, à savoir mon smartphone. Aujourd'hui, je vais tester l'application PlanteNet. Donc c'est une application pour téléphone portable, smartphone, une application gratuite qui a pour but de, de pouvoir identifier les plantes et de participer également au recensement de, de toute la végétation. Pour pouvoir faire une identification sur le terrain. Il faut que le téléphone ait une connexion 3G ou 4G de manière à communiquer avec le site PlantNet. Donc dès que je rencontre une plante intéressante, et eh bien je vais commencer à tester. Je vais commencer par des espèces assez simples et petit à petit voir si l'application est au rendez-vous. Voilà une espèce courante au mois de septembre et je vais tout de suite tester avec l'application PlantNet. J'ai lancé PlantNet et je vais prendre une photo de l'espèce en question. Je zoome sur la fleur, je fais la netteté le mieux que possible à cause du vent, et voici le résultat. Je lance l'identification PlanteNet, et après quelques instants, PlanteNet me trouve Saturja montana. Donc il s'agit bien de cette espèce, le résultat est tout à fait correct. Donc je fais maintenant un deuxième test avec cette fleur. Je prends la photo. Je lance l'identification plante nette. Plantenet me trouve le résultat suivant, donc Santoria solsticianis, ce qui est la bonne espèce, donc pour l'instant 100% de réussite. Pour un autre essai, je vais compliquer un peu les choses. J'ai trouvé deux espèces du même genre qui poussent à proximité l'une de l'autre. Et on va voir ce que PlantNet nous trouve comme résultat. Donc, je prends la photo de la première espèce. Voilà ce que ça donne. Je lance la recherche PlantNet. Et après quelques instants, PlantNet me trouve Odontites et le résultat me semble tout à fait correct la deuxième espèce du même genre me donne ça comme photo Je lance, je lance identification et PlantNet nous trouve donc Ditrichia graveolens, Odontites viscosus, Chiliadenus glutinosus et Odontites luteus, l'espèce précédente que je viens de trouver. Donc, euh, évidemment, le premier choix des à grave n'est pas judicieux, donc il s'agit bien du deuxième choix, Odontites Viscosus. ici nous avons une espèce emblématique de la saison puisqu'il s'agit d'une colchique. Donc j'ai pris cette photo, je demande à Plantnet une identification en appuyant sur résultat. Alors Plantnet me propose colchicon automnale, la colchique d'automne ou colchicon filifolium ou Colchicum longifolium Après Crocus versicolore. Bon, Crocus, on s'aperçoit assez rapidement que c'est pas ça à cause de la couleur des étamines Donc on a le choix entre trois espèces Colchicum filifolium, en fait, est une plante de, très rare qui pousse euh, sur le littoral donc c'est pas du tout le cas ici puisqu'on est sur le pic des mouches donc il nous reste colchicon automal et Colchicum longifolium donc pour pouvoir départager ces deux colchics ben, il faudrait normalement utiliser une flore que ce soit une flore papier ou en rentrant à la maison une une flore sur internet bon avec un peu d'expérience moi je sais que la colchique d'automne est, est très rare dans les bouches du Rhône. Donc, en fait, nous sommes bien en présence de Colchicum longifolium, la colchique de Naples. Encore un essai avec une plante en fleurs est très commune en ce moment. donc le résultat est sans appel galatea cedifolia donc il s'agit bien de cette plante là le résultat très rapide donc c'était une, une plante classée dans des astères qui maintenant a le nom de galatea cedifolia donc le résultat très rapide et très fiable Avec euh, les fruits, tout des feuilles d'arbres. Voilà, je zoome euh, sur le fruit. Photo. Donc, en premier choix, on me donne euh, Rosa Canina. Donc, c'est pas ça, c'est pas un Rosa Canina et Sorbusaria ce qui est le cas et on va pouvoir croiser en faisant une photographie de la feuille et donc en premier choix de la feuille on a bien Saria donc en croisant les deux informations du fruit et de la feuille on a une Réponse fiable. Et donc PlanteNet nous permet aussi de confirmer les choix qui ont été trouvés. La confirmation permet à la fois d'augmenter la base de données du recensement des plantes, puisqu'on a eu une localisation par GPS. Je sais par exemple que Sorbus Aria pousse sur la montagne Sainte-Victoire, pas très loin du pic des Mouches. Et donc ça nous permet de le confirmer et d'autre part ça permet aussi d'augmenter le nombre de photographies de cette espèce qui va rendre de plus en plus performant l'applicatif pour trouver les bonnes espèces donc ma sortie avec mon expert botanique est particulièrement concluante, sous réserve bien sûr d'avoir une connexion rapide 3G ou 4G, Un petit bémol tout de même, parfois comme dans le cas de l'alcool chic, le genre est le bon, mais pour obtenir l'espèce, on doit toujours avoir recours à une flore papier ou numérique.